Euh, l'objectif c'était de découvrir et de vivre une expérience que je ne pourrais pas vivre, ben, je sais que je ne voudrais pas revivre cette expérience-là, mais je sais que ça m'a apporté énormément en termes de compréhension euh, sur moi, sur les gens, sur euh, mon niveau de, ma, ou ma capacité à travailler, enfin, ça, ça a été énorme. Bonjour, je m'appelle Raphaël et avant j'étais directeur de cabinet pour un élu à l'Assemblée Nationale et maintenant, je suis Customer Success Manager pour une boîte dans le digital. Vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais maintenant Alors actuellement, euh, je travaille pour une entreprise dans le digital qui s'appelle Caméléon, qui met euh, à disposition une euh, plateforme d'AB testing donc la possibilité en fait de créer une variante d'une page internet ou d'un site internet, de pouvoir faire des modifications sur cette variante et de pouvoir après proposer ces deux variantes à l'ensemble du trafic visiteur et de répartir euh, généralement 50-50 et de voir euh, finalement quelle variante permet une meilleure réponse et une meilleure fluidité ou un meilleur taux de clic, selon ce qu'on veut faire. Moi, ce que je fais en particulier, c'est le rôle de Customer Success Manager, c'est ce qu'on appelait avant la relation client. Et toi, maintenant, qu'est-ce que c'est ton quotidien Ta journée un peu type, s'il y a une journée type Alors, il n'y a jamais vraiment une journée type, mais il y a des, des, des redondances. Moi, ma journée type, ou en tout cas ce que je fais régulièrement, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est euh, traiter les demandes clients qui remontent donc euh, des bugs, des questions euh, des, des formations à faire euh, des, des, des mises à jour sur euh, ce que peut faire l'outil ou ne peut pas faire l'outil et après euh, là moi puisque j'ai un, un portefeuille euh, client un petit peu particulier, c'est une segmentation sur des, des petits comptes, c'est comment mettre en place une logique pour euh, quelque part industrialiser le contact et pas faire seulement du one to one mais euh, trouver un moyen par euh, des webinars, par euh, peut-être des contacts physiques à, à plusieurs comment faire passer de l'information qualitative pour finalement ne plus être sollicité par mail en individuel et pouvoir justement traiter au mieux tous ces comptes qui rapportent de l'argent, qui sont très intéressants, mais pour lequel on peut pas allouer un CSM particulier parce qu'il y a pas de parce que finalement c'est pas rentable. Donc donc il y a aussi voilà tout ce travail là à penser et à mettre en place qui pour l'instant n'existe pas. Et euh, après il y a aussi ben le l'évolution de de l'équipe parce que c'est une boîte qui est en pleine croissance, qui a beaucoup recruté et qui est en train de s'installer dans, dans différents pays. Donc l'objectif c'est aussi de co-construire quelque chose et ça le le management de Caméléon a été très intelligent et très pragmatique là-dessus, et c'est comment travailler sur nos valeurs et sur les, les enjeux de l'entreprise. Donc c'est des enjeux partagés. Et ça, c'est hyper positif, c'est hyper sain, mais ça demande aussi du temps. Donc quelque part, il y a une espèce de, de, de mix entre ces, ces trois gros blocs, mmh. en sachant que le premier prend beaucoup plus de temps que les deux autres, et finalement, le dernier a vocation à, à aussi... Me prendre du temps mais pour l'instant ça reste euh, anecdotique. D'accord. Et euh, là tu te tu sens que tu es plus utile et tu sens que ce que tu fais correspond plus à tes valeurs Alors correspond plus à mes valeurs euh, je ne sais pas. En termes purement professionnels, je ne sais pas si euh, finalement euh, permettre à des entreprises de, de tester leur site internet correspond plus à mes valeurs que euh, finalement euh, discuter avec des personnes de leurs ambitions par rapport à leur, leur métier et donc justement euh, qui vont se traduire au niveau législatif. Je ne sais pas si ça l'est plus ou si ça l'est moins. Par contre, euh, les valeurs personnelles dans la boîte, justement, le fait qu'on puisse s'épauler entre collègues, qu'on du temps, qu'on soit complice aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé et qui est très appréciable et qui, qui me fait dire que oui, là, c'est vraiment ce que j'apprécie. Après, euh est-ce que je le vis mieux dans l'ensemble Oui, ça c'est clair. L'autonomie qu'on me donne pour créer des process tournés sur la logique customer success, euh, qu'on me permette aussi de grandir très vite, qu'on me donne euh, finalement un grand portefeuille, parce qu'il est, il est grand en termes de, de nombre de clients, et qu'on soit dans cette logique de confiance, euh, oui, ça, ça fait du sens au quotidien. Ouais. Ça me donne envie de me lever le matin parce que je sais que ce que je vais produire, euh, finalement, a du sens pour la boîte. Et ça, voilà, c'est une vraie création de valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu parles de ton premier boulot, donc pendant les présidentielles de 2017. Tout à fait. Ça a commencé un peu avant Non, ça a commencé pour les présidentielles, parce que moi, je, en fait, je venais de sortir de... De, de mon école donc j'étais en master euh, 2 en management public et politique ce qui fait que c'était quelque part un petit peu tout tracé et en même temps moi je me questionnais beaucoup parce que je voulais vraiment travailler dans le développement durable c'est c'est finalement euh, un, un autre domaine et mes stages étaient vraiment partis là dedans j'avais vraiment ciblé euh, trois stages euh, de six mois chacun pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette sphère du développement durable et j'étais vraiment parti dans cette idée là que j'allais travailler euh, justement soit dans le public soit dans le privé mais dans le développement durable et, et, et finalement qu'est-ce qui a été l'élément euh... ben, euh, l'opportunité euh, c'est au moment après où justement je commençais à chercher du travail qu'il y a eu la période des présidentielles donc tu cherches du travail dans le développement durable, et Donc, là... Euh... Tout à fait. Et je vois que c'est très compliqué, parce qu'on me demande des expériences que je n'ai pas, et on me demande un diplôme que je n'ai pas à ce moment-là. Parce que toi tu as un diplôme de... De management public et politique. D'accord. Donc on est, on est vraiment sur du, du management, et une relation avec les, les collectivités territoriales et les élus en règle générale, mm -hmm. ce qui peut marcher, et puis ce qui peut permettre d'avoir un pied dans le développement durable, mais à ce moment-là, les, les, les personnes que je sollicite ne sont pas réceptibles. D'accord. Et je me dis, voilà, là on arrive en, en janvier, euh, pourquoi pas me lancer dans un master de développement durable euh pourquoi pas. Et au moment où je postule dans cette école, je me dis aussi, bon bah le temps que je mets justement à faire, euh, à faire mes entretiens, euh, je peux peut-être me rapprocher euh, à ce moment-là des équipes de campagne, euh, des, des hommes politiques et femmes politiques qui euh, visent la, la présidence, mm -hmm. parce que j'aurais pas cette opportunité à un autre moment. Je serais en train de travailler euh, dans 5 ans ou euh, pour de, les autres élections m'intéressent pas plus que ça. Et euh, là, je peux être bénévole. C'est pas, pas un gros aussi, donc euh, pourquoi pas essayer de se rapprocher au plus. De, de la personnalité politique pour essayer de voir finalement concrètement en ayant les mains dedans ce que ça peut donner et euh, un peu sur le même moment je suis sollicité justement par l'équipe de Jean Lassalle okay. sur ce profil là alors que j'étais pas forcément en train de me dire ouais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse mais je suis sollicité là dessus et c'est vrai que c'est au moment où je me disais pourquoi pas solliciter d'autres candidats et en fait je vois que j'ai pas d'autres retour des autres candidats mais qu'avec Jean Lassalle bah, si y a, ça, ça marche bien, il me en entretien, tout de suite c'est euh, « Oui, bah ok, est-ce que tu peux commencer à partir de demain bah Oui, aucun problème. » Et euh, il m'engage pour être l'aide de camp de Jean Lassalle, donc euh, être là euh, tout le temps à partir du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche. Donc ça c'est janvier 2017 Non, ça c'est à partir de mars, euh, mars 2017. D'accord. Et euh, donc à partir de là, justement, ne bah, plus quitter le candidat entre mars, avril, et puis justement les, les périodes potentiellement euh, aller jusqu'à euh, jusqu'au deuxième tour ça mm -hmm. c'était le, le grand truc de, de la campagne finalement ça s'est arrêté au premier mm -hmm. mais c'était c'est d'aller jusqu'au bout déjà d'une part et surtout moi ce qu'on m'a fait comprendre c'est que si je viens pour aider le candidat c'est du non-stop il n'y aura okay. pas euh, il y aura pas de jour off euh, véritablement il y aura pas euh, tu fais ça euh, deux jours par semaine ou en alternance c'est vraiment euh, tu es là euh, s'il faut se lever enfin euh, s'il faut lever le candidat à 6h du matin bah il faut que tu sois prêt avant et s'il faut coucher le candidat à 1h du matin bah tu rentreras euh, qu'après donc c'était vraiment le le deal d'accord et euh... Parce, parce qu'à la base ton objectif c'est quand même de, de dire je profite de cette période de transition pour aller voir si ça m'intéresse mais j'ai envie de faire ce master en développement durable où tu te dis où tu te dis euh, j'y vais pendant six mois et euh, tant pis pour le diplôme on verra ça après non ce que je me dis c'est euh, là j'ai une expérience qui va être intéressante sur le CV moi euh, intellectuellement c'est aussi euh, hyper enrichissant mmh. et de toute façon euh, mon école va commencer qu'en septembre Enfin en septembre, que... oui c'est ça, c'est qu'en septembre. Donc de toute façon, euh, je saurai en... en avril, mai, juin si je suis pris. Mais euh, de toute façon, là j'ai le temps. Si c'est si que ça, et euh, si c'est que ça, j'ai vraiment le temps. Et euh, voilà, il y a. Y a... Il y a encore cette opportunité-là, il, il y a une possibilité, il y a, il y a tout un tas de choses. Mm -hmm. c'est n'est pas grave si, euh, justement, je me permets de ne pas travailler, de ne pas réviser en, en avance. Euh, voilà, ça sera de toute façon que bénéfique. Et euh, du coup, tu es recruté, tu commences le lendemain Comment ça se passe euh, ben Alors là, je ou... suis recruté dans le sens où je suis intégré dans l'équipe, mm -hmm. mais euh, je reste bénévole. Et là, en fait toutes les personnes de l'équipe de Jean Lassalle, à ce moment-là, sont bénévoles. D'accord. Donc, il euh, n'y a pas de, de contrat de travail, il n'y a pas de, de sécurité véritablement de l'emploi, c'est vraiment... Euh, on est là parce qu'on en a envie, parce qu'on a une opportunité, mais il n'y a rien qui nous lie au candidat, si ce n'est justement notre bonne foi, notre volonté et l'accord tacite qu'on va avoir entre les mains des informations qui euh, sont sensibles. Uh -huh. Et c'est à nous... Euh, finalement de créer une loyauté envers le candidat et envers l'équipe. D'accord. Et c'est... Euh... Du coup, c'est très particuli particulier comme situation Comment ça se passe euh, oui, C'est une équipe de quelle taille de quelle Alors, c'est une équipe, on était euh, dans, dans le QG de campagne, on était une quinzaine, et qui, qui gravite autour du candidat, euh, et puis notamment qui nous permettent d'organiser sur place, parce que le candidat se déplace dans toute la France, euh, des événements. Mm -hmm. euh, il, faut, il faut compter euh, une bonne petite équipe de 3, 4 ou 5 personnes euh, dans, dans chaque région ou département, donc en fait, l'idée même d'équipe de Jean Lassalle, euh, elle est finalement pas si petite que ça. Et euh, qu'est-ce que c'est, toi, ton quotidien au début euh, Est-ce que je suppose que c'est quelque chose qui évolue euh, Alors, en fait, c'est quelque chose qui a évolué après, mais euh, sur le moment, ça évolue pas dans, dans son périmètre. Mmh. Le périmètre est énorme, C'est euh, il faut gérer le candidat, point. Okay. <rire> c'est euh, aussi court, précis que ça, et euh, tout ce que ça peut sous-entendre en dessous. Le candidat doit prendre un, un taxi, ben, faire en sorte qu'il euh, soit dans le taxi à l'heure. Okay. Donc ça euh, implique qu'il faut à la fois gérer le taxi, tout à fait. Il faut aussi gérer le candidat. Alors gérer le candidat et gérer toutes les sollicitations extérieures, parce que quand lui est dans un bâtiment, ça va, il faut juste le faire sortir du bâtiment et le faire entrer dans le taxi, mais quand il est dans la rue... Il y a tous les, toutes les personnes qui l'interpellent. Donc, il y a ce lien qui est en train de se créer dans la rue avec tous les gens. Qui est qui, important? Qui est important. Et c'est, des, et puis après, c'est des gens qui qui sont demandeurs euh, de de, de contacts physiques euh, ou de de, de de petits mots d'attention et euh, le candidat à ce moment-là qui lui par contre est euh, totalement galvanisé parce que par ce qu'il est en train de vivre uh -huh. et qui est transporté par ces euh, messages par euh, finalement cette communication non verbale qu'il voit euh, partout et qui ne peut pas s'empêcher de, de rester et d'être attiré par ça donc le faire se désengager de cette situation, mais c'est d'une difficulté sans nom. <rire> c'est un truc, c'était l'épreuve le, le, que je redoutais le plus. C'est comment euh, finalement dire au candidat que c'est bon, on arrête, alors que euh, des deux côtés, ben il y avait un, une espèce de de, de sentiment d'euphorie euh, les passants qui voient quelqu'un qui qui voit la télé donc il euh, y, a, y a ce côté très médiatique très stable, et le candidat lui-même qui est transporté par toute cette attention et toute cette demande d'attention ben alors pour donner des des exemples parce que ça ça va ça va assez loin ça peut être euh, l'aider à retrouver ses notes et à des éléments précis de son discours <rire> des fois même euh, quand le, le, le discours n'est pas là ou n'est pas assez clair l'aider à le définir donc ça peut, ça peut aller jusqu'à euh, avoir un travail un petit peu programmatique, d'une certaine façon, et de l'autre ça peut être, bah, le candidat vient de casser ses lunettes de vue, bah, il faut que je me débrouille pour trouver des lunettes de vue, grosso modo adaptées, dans les cinq minutes. Voilà. Dans les 5 minutes Dans les cinq minutes, oui, on... parce que si je prends plus de temps, ça veut dire que je ne suis plus avec le candidat. Or, si je ne suis plus avec le candidat, bah, euh, je ne sais pas ce qui peut se passer <rire> puisque euh, Jean Lassalle ne voulait pas avoir de garde du corps D'accord. donc il faut de toute façon qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec lui parce qu'on ne sait jamais et en plus voilà il y a toujours ces, ces stimulations extérieures il y a toujours euh, le fait que bah, il peut partir, il peut être euh, amené par quelqu'un euh, dans son bar pour euh, discuter pour, euh, pour, pour faire un petit peu le, justement euh, la foire parce que c'est bien pour n'importe quel vendeur ou, ou barman ou autre d'avoir Jean salle dans son lieu de travail mmh. et moi si je le laisse plus de 5 minutes bah, je ne sais pas euh, où est-ce que je le retrouve et je ne sais pas si je le retrouve tout simplement parce qu'il peut être à deux rues d'ici euh, rentré dans un commerce j'ai aucun moyen de savoir où il est <rire> donc est il ne faut pas que je le lâche c'est même la condition, surtout jamais le lâcher la façon dont, dont tu le décris j'ai un, un peu l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait, qui, qui sait pas se gérer lui-même ou c'est... Euh... Euh, alors, euh, c'est une question complexe, parce que oui, Jean Lassalle sait se gérer, il l'avait fait avant, mmh. mais il y a eu un, un passage au niveau de la présidentielle où de toute façon un candidat euh, doit rétrécir le champ de, de ce qui le concerne. Et de ce qui va finalement être la, la source de sa préoccupation. Et le quotidien ne peut plus être une, une source d'inquiétude et une, une source même de, de, de réflexion. Parce que, parce qu'il n'a pas le temps. Il faut vraiment qu'il arrive à euh, être euh, quelque part euh, présentable. À chaque fois. Et quand je dis présentable, c'est finalement donner l'image qu'il veut renvoyer, que ça soit à la radio, que ça soit à la télé, que ça soit dans la rue, que ça soit pendant les, les, les événements, que ça soit quand il prend la parole en public que dans une salle des fêtes... Et, et ça, ça demande une énergie énorme, mmh. parce que comme Jean Lassalle est le, la seule figure, grosso modo, à ce moment-là de, de son mouvement politique, ben c'est lui qui est sur-sollicité. Donc il ne faut pas qu'il se demande où est-ce qu'il va dans, dans une heure, il ne faut pas qu'il se demande qu'est-ce qu'il va manger ou qui est cette personne, il faut qu'il soit dans une logique de représentation permanente maximale. Du coup là tout se passe bien et euh, euh, euh, euh, euh, je me demandais comment est-ce que tu es perçu par les autres membres de l'équipe, les autres membres du parti Est-ce qu'il y a une certaine forme de jalousie du fait que tu, que tu aggravis les, les échanges très rapidement euh, alors au moment où je suis encore ben, l'aide de camp de Jean Lassalle pendant la campagne présidentielle il n'y a pas de, de jalousie du tout parce que c'est un poste qui est très très dur ils le savent et la plupart des gens en fait pendant les, les premiers mois euh, finalement l'ont testé euh, chacun leur tour et ils ont vu que c'était très difficile parce que de toute façon on ne peut pas concilier ce travail là et un autre poste donc de toute façon ils savaient qu'il fallait quelqu'un à, à temps plein et moi ce que beaucoup de personnes m'ont dit c'est en te voyant arriver euh, bah, euh, je suis quand même quelqu'un de, de très mince euh, je suis quelqu'un d'un petit peu phlegmatique euh, dans, dans mon comportement et ils m'ont dit bon bah oui, tu... la première chose qu'on s'est dit, c'est euh, tu tiendras pas plus de 2-3 semaines. Bon, l'avantage, c'est qu'il Il fallait quelqu'un de toute façon, donc euh, on t'a pris parce qu'au moins on savait que tu t'allais tenir 2-3 semaines, ce qui n'était pas le cas d'autres personnes, mais on s'attendait pas à ce que tu tiennes autant et que ça marche aussi bien. Donc, ça c'est hyper positif, et puis ça veut dire que voilà, il y a une capacité de, de résilience assez forte, et qu'on a su aussi quelque part se, se trouver avec le candidat et surtout avec l'équipe pour qu'on puisse se ménager les uns les autres. Oui. d'accord. Et euh, si on se concentre sur la campagne présidentielle toi, pendant cette période-là, qui est très intense? Euh, tu vois quasiment pas tes proches Non, je vois personne. Je téléphone régulièrement à mes proches, euh, notamment à mes parents, notamment à ma sœur, mmh. euh, notamment à des amis. Euh, parce que, parce que j'en ai besoin, parce que ça me permet de, de me défouler, ça me permet de penser à autre chose. J'essaye aussi de me ménager des temps où, parce qu'il y a beaucoup de, de temps d'attente, en fait, et ça aussi, ça peut être très lourd, parce qu'entre un moment très, très intense, on peut se retrouver à attendre pendant deux heures dans, dans un lieu quelconque. Donc, je me ménage des, ces temps de pause, finalement, pour, pour lire, pour avoir du temps à moi, parce que c'est vrai qu'on a, dans ces moments, on a tendance à s'oublier, ouais. parce que finalement, on, on, on a aussi ce sentiment d'appartenir à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi, et c'est, Très intéressant, mais ça ça vide l'énergie de façon énorme. Donc pouvoir avoir un, une période même de deux heures où on prend un livre, où on appelle un ami, où on parle à sa famille, où justement même on débriefe sur ce qui a été fait, bah, ça permet de dire, oui, ça c'est moi qui l'ai vécu, c'est ouais. mon expérience, et on se recentre un petit peu plus sur soi. Après, euh, non, euh, je vois quasi personne. Il y a ma copine qui habite dans, dans, dans mon appart, enfin on habite ensemble dans, dans le même appart, mais je rentre tellement tard et je pars tellement tôt qu'elle est déjà couchée quand j'arrive et quand je repars. Donc au final, on se, on se voit plus. C'est c'est un truc de dingue. Et... Euh... Comment c'est vécu ça des d'un des... des... côté, c'est bien vécu parce qu'on se dit que ça va être borné dans le temps et que euh, après le second tour, ça s'arrête. Ou euh, il y a des tensions qui naissent. Ou, euh... parce ce que j'ai l'impression même que pendant cette période-là, c'est un peu une, une vie par procuration Ou euh, c'est un peu... Euh... Je me préoccupe des besoins du candidat et je m'efface un peu euh, par rapport à ça. Oui, c'est ça. Euh, le, le... Mais mes besoins n'ont pas à être... Euh mis euh, euh, en comparaison à ceux du candidat, c'est pas c'est pas l'objet, c'était même euh, impensable quelque part. Et puis si j'avais besoin de d'autres choses, ben j'étais pas lié par un contrat, je pouvais partir. Donc de toute façon, c'était le deal tacite. Et si je le suis pas, ben, je voilà, je suis libre de, de l'exprimer et de m'en aller. Mais c'est vrai que il euh, y a il y a cette idée que ben pendant euh, pendant trois mois, euh, non, euh, ma vie m'appartient pas. Et euh, et c'est comme ça. Le stress, tu le vis comment au niveau santé, euh, là, pendant la période de... euh, Très très mal. Très ouais. très mal parce que euh, moi, quand euh, je stresse, j'ai tendance à moins manger. Donc, euh, donc ça se voit euh, finalement euh, très vite et ça fatigue d'autant plus. Mmh. Donc il euh, y a il y a un vrai stress euh, qui qui est là, qui est quotidien, qui est permanent, euh, minute par minute. Il y a du stress qui se rajoute et ça s'enlève jamais. Il y a il y a aucun moment où où on peut se vider véritablement. Ça ne fait que que augmenter jusqu'au dernier moment. Et donc je suis pas spécialement malade, mais je vois que qu'il faut que je me force pour manger. Et à un moment donné, je fais un espèce de, de petit malaise une fois que je dépose le candidat dans un avion et que euh, je sais que je ne le suis pas, donc euh, on rentre dans le taxi avec euh, une autre personne de l'équipe, et à ce moment-là justement il y a tout ce stress qui part d'un coup, parce que je ne le suis pas pendant 3-4 jours justement, mm -hmm. et euh, là mon corps se, se rappelle à moi, et euh, paf, je fais un, un espèce de petit malaise dans le taxi, et... Et c'est voilà, vraiment un contre-coup euh, de tout ce qui a été accumulé. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses sur le, sur le côté campagne ou... Euh... Alors sur le côté campagne, en fait, il y a eu une petite euh, escalade mm -hmm. quand on a fini donc les présidentielles et où derrière, il y a eu les législatives qui s'est voilà, enchaîné très vite. Et c'est là où moi je me suis proposé, où on m'a dit tout, oui tout de suite, c'est d'être le responsable pour euh, toutes les questions d'ordre juridique et réglementaire. C'est parce que ça a encore bien marché et que Jean-Lassalle a vu que j'étais là et qu'il m'a fait venir aussi à aussi cher pour lancer sa campagne. Il a vu que, que, que j'avais quelque chose qui lui plaisait, très certainement, mm -hmm. qu'il m'a proposé d'être son collaborateur parlementaire à l'Assemblée à partir de, de juillet. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que, que la qu'il y a la relation qui évolue, qu'il y a le regard des autres membres du parti qui évolue. Oui, totalement, parce que les membres du parti bah, ne gagnent pas d'argent, <rire> et donc la place de collaborateur parlementaire, elle est convoitée parce que c'est un moyen de rémunérer une, une personne et pour beaucoup de, de, de gens, ou en tout cas de mouvements politiques c'est aussi un moyen de, de récompenser les, les, les bénévoles euh, ou en tout cas les membres du parti qui sont susceptibles de les aider. C'est un, un moyen de récupérer la fidélité de, de certaines personnes. D'accord. Donc là c'est pas le cas parce que Jean Lassalle a besoin de quelqu'un de compétent plutôt que d'un membre du parti qui l'a aidé et qui est fidèle mais qui serait pas forcément euh, ce qu'il faut faire mmh. alors que moi j'ai euh, le master qui va bien et euh, j'ai été formé à, à ce genre de pratique mais bien sûr il y a une, une petite tension qui qui est là et euh, comme la plupart des, des membres du mouvement politique à ce moment-là ont mon numéro de téléphone, j'ai des appels de gens qui veulent s'assurer quand même que je sois bien une courroie de transmission entre leurs demandes et Jean-Lassalle. C'est difficile de, de dire à une personne avec qui on a travaillé, ben non, là maintenant tu arrêtes de me solliciter. Ça fait, ça fait quelque part un sentiment de trahison parce que ces gens-là étaient là avant moi, connaissaient gens la salle avant moi. Là, il se trouve que j'ai eu une opportunité que, que j'ai saisie et ça fait vraiment retour de bâton que de leur dire bon bah non, vous m'avez aidé quand j'étais bénévole. Là maintenant que je suis un employé, bah, je vais plus vous consacrer de temps. Du coup, il y a parce que j'imagine que la casquette qui te donne c'est celle de l'opportunisme et il y a il y a une espèce de d'ostracisme qui se fait ben, le, le, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'ostracisme qui peut se faire dans le sens où euh, moi, Jean Lassalle, je l'aime bien en tant qu'être que, qu humain. Mmh. Euh, J'admire beaucoup des choses qu'il a faites. Par contre, euh, je ne le soutiens pas euh, politiquement. Enfin, J'ai okay. voté pour lui au présidentiel parce que, à ce moment-là, on était dans, dans quelque chose qui, qui nous dépassait totalement. Mais, pour les autres élections, j'étais pas du tout dans l'optique de, de voter pour lui. C'est pas il... difficile pour un collaborateur parlementaire? Alors, que... la, la question revient souvent après okay. de beaucoup de personnes. Moi, je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Parce que quand on pense les mêmes choses que le candidat, ou que l'élu, ou que le mouvement politique, Et quand il y a une idée qui arrive sur le tapis, c'est aux collaborateurs autour de, finalement, de la tester, de la mettre en pratique, d'essayer de voir euh, quelles personnes seront concernées, quelles personnes seront touchées, quelles personnes seront contre. Et si on n'a pas un regard le plus objectif possible, on peut pas se rendre compte de ça. Parce que si on est totalement en faveur de cette idée ou alors totalement opposé, on aura tendance à plaquer ce qu'on ressent déjà, en fait. Alors que être objectif, finalement, ça nous permet de dire « bah oui, là tu vas toucher euh, ta base électorale, mais euh, tu vas te mettre à dos euh, tel pan de l'électorat, ou ça va pas passer auprès du gouvernement, ou euh, là il y a telle personne qui peut te mettre des bâtons dans les roues, ou au contraire, ça, ça fait écho à une discussion qu'on a eue euh, il y a trois mois avec euh, telle personne, ça serait bien de le relancer à ce moment-là. Parce qu'on a cette vision-là. Et puis parce que finalement, on n'est pas touché par les, les intérêts personnels et idéologiques. Là, c'est vraiment, le candidat a besoin, lui, de, de personnes qui vont le conseiller, finalement, le plus objectivement possible. Et c'est plus simple de faire ça quand on n'est pas en lien avec les idées. Et du coup, euh, euh, collaborateur parlementaire et ensuite directeur de cabinet Et ensuite directeur de cabinet, alors c'est là où c'est très alors, confus. Ça que... consiste en quoi, exactement Alors, euh, pour, en fait, mon travail n'a pas changé. Entre collaborateur parlementaire et directeur de cabinet. Parce qu'à la fois le titre de directeur de cabinet euh, contractuellement n'existe pas à l'Assemblée nationale. On est collaborateur parlementaire. Qu'on soit secrétaire ou justement qu'on soit en charge d'une équipe avec euh, quelque part un petit portefeuille à gérer, bah, on est toujours collaborateur parlementaire. Et du coup là c'est un peu la fin de la ligne de miel, la, la relation. Euh... Ça devient malsaine, ça évolue Alors, en fait, et c'est là où je ne m'en suis pas rendu compte, c'est qu'en fait, la relation, elle était déjà malsaine dès le début. Mais je ne m'en étais pas rendu compte parce que c'est ma première expérience professionnelle mmh. et parce que Jean Lassalle est dans, un, dans une façon de, de gérer les, les individus qui est vraiment dans le, le relationnel et dans le sentimental. Et il n'est pas dans une logique du tout euh, objective, euh, claire, euh, bornée par, par un contrat, par des documents, par des, des choses de référence. Mmh. C'est vraiment quelque part euh, un accord autour d'une poignée de main, autour d'une de, de, phrase, d'un oui, je veux bien travailler pour toi. Voilà. Est, on est sur des, des accords tacites, on est sur cet aspect justement de sentimentalisme, de, de non-trahison ou de trahison, selon les personnes, mmh. euh, de, de don de soi, en fait, pour pour les idées euh, du du personnage, et, et ça en fait euh, bah, c'était très bien pendant la présidentielle mais pour une relation de travail euh, épanouie et claire bah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout et ce qui fait que bah, je me retrouve à euh, finalement dépendre d'une relation où euh, bah, ce qui est mon manager, la, la personne qui finalement incarne ce, ce rôle de manager, euh, ne m'explique pas ce qu'elle veut qu'elle ne, ne clarifie pas les objectifs. Elle ne me donne pas vraiment les, les moyens, notamment en termes de temps. Il n'y a jamais de discussion. Il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais à contrario. Quand le résultat est là, le résultat est, est considéré comme euh, allant de soi. C'était normal d'avoir ce résultat-là. Et quand le résultat fait défaut, quand on n'est plus ou alors quand il y a des personnes du mouvement politique qui viennent se plaindre de, de quoi que ce soit, là on est sur une relation de, de, de trahison. Ou en tout cas de trahison des attentes. Avec ce, ce, cette espèce de, de sentiment que, ben, oui, à ses yeux on a échoué. Et c'est très malsain, c'est extrêmement malsain. Donc au début, le travail est assez normal, notamment en termes d'horaire. Mmh. Et progressivement, ben, je rentre à partir de 20h, 21h, 22h. Et ça dérive, parce qu'il y a des moments où il me demande d'être présent euh, certains week-ends pour son mouvement politique, alors que ben, justement, je n'ai pas ni vocation à participer ni envie d'y participer. Euh, je fais aussi certaines réunions du bureau politique le soir, où on peut finir à 1h du matin, et il euh, y a des moments où il me demande, Bah oui, mais là tu t'en vas ?»« Bah oui, les 22h30, non mais reste, il faut qu'on parle encore d'un truc. » Donc au bout d'un moment, j'arrête de faire mon travail que je pourrais faire en autonomie et de mon côté. Et ce qui est le, le, le, le rôle même d'un salarié, à un moment donné, c'est de de faire de travailler tout simplement. Et là, je suis juste la personne qui va bah, répondre aux besoins de son manager. Dès que le manager a un besoin, bah, il faut essayer de trouver une réponse. Et bah, quand il n'a pas de besoin, bah, c'est le moment de se reposer. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur C'est que tu t'es levé un matin et tu t'es dit, euh, ok... Euh... J'arrête Non, l'élément déclencheur, c'est... Euh... Parce ah. qu'à ce, qu ce moment-là, effectivement, euh, le mois de septembre est passé, la rentrée dans le, dans le, dans le master de développement durable, c'est pas fait voilà, tout à fait, ça s'est pas fait parce que finalement, bah, maintenant j'ai un travail, mmh. donc ça c'est très bien. Euh, la première année se, se passe, se passe euh, difficilement, il y a des incompréhensions, parce que lui, enfin euh, le, le, le candidat, qui n'est plus candidat à ce moment-là, qui est un élu... Mmh donc l'élu euh, me demande de, de faire exactement le même travail que quand il était candidat donc c'est à dire d'être là tout le temps ce qui n'est plus possible, il y a vraiment des incompréhensions qui, qui se mettent en place, il y a même des moments assez, assez forts où euh, je lui indique que je veux partir euh, finalement euh, une journée plus tôt en week-end et je pose un jour, et où il va m'appeler ce jour là, alors que justement bah, j'ai pris un week-end pour partir en vacances euh, ailleurs, et il m'appelle, je suis dans le train, et il me dit mais où est-ce que tu es Et je lui dis bah, j'ai posé un jour, et là il tombe les nuits il me dit mais tu me l'as jamais dit donc euh, voilà il y a, y a des, des incompréhensions comme ça qui se mettent en place hein, qui au bout d'un an euh, s'est concrétisé autour d'un pré burnout en fait j'étais pas vraiment en burn out mais en même temps je pouvais plus aller travailler et pendant une semaine euh, voilà j'ai donné le, le mot du médecin euh, euh, aux équipes en circonscription en leur disant voilà là je peux plus travailler pendant euh, pendant une semaine et on voit à mon retour comment comment ça évolue et ça a été euh, à la fois un déclencheur chez Jean Lassalle qui a dit « bon bah d'accord, tu as besoin de quoi euh, Tu as besoin d'une personne en plus euh, à l'Assemblée bah, Tu auras une personne en plus. Tu as besoin d'une augmentation de salaire bah, Tu auras une augmentation de salaire. » Et en même temps, ça n'a pas été euh, euh, finalement le déclencheur suffisant pour qu'il se remette en cause dans sa façon de travailler et de traiter ses employés. Et, et j'en arrive justement à la deuxième année à refaire euh, finalement un, un pré-burnout aussi, un petit peu plus dur un petit peu plus euh, grave et où je me rends compte aussi sur la même période que euh, bah, ma copine a aussi un boulot qui est stressant, qui est prenant et qu'on ne se voit plus parce que oui, on habite ensemble, mais tous les moments qu'on passe ensemble, c'est pour se, se poser, pour récupérer, pour cuisiner, pour faire un petit peu de ménage, mais euh, voilà, c'est plus des moments de, de partage, c'est vraiment du, du quotidien basique où on a juste envie de, de, de se reposer, de penser à autre chose, et puis de, de se retrouver aussi chacun de notre côté, sauf que sauf que c'est pas comme ça qu'un couple fonctionne, en tout cas pas pour moi, et puis c'est aussi à ce moment-là où dans, dans ma, dans ma famille, il y a des problèmes de santé qui se déclarent pour pour des personnes. Et euh, je n'arrive pas à être présent aussi à ce moment-là. Donc, euh, il y a tout ça qui rentre en, en ligne de compte. Moi, je vois que je ne tiens plus. Uh -huh. Je vois que mon couple ne tient plus. Je vois que ma famille a besoin de moi et je ne suis pas là, tout simplement. Et, et c'est le ras-le-bol. Et là, je me dis, en fait, euh, finalement, en prenant du recul, euh, je me rends compte que ça fait... Euh, Quasi un an que je veux partir, que je n'y arrive pas, parce que il y a ce lien de dépendance qui s'est créé euh, entre finalement mon manager et moi dans les deux sens, euh, parce que j'ai une situation quelque part confortable et parce que j'étais pas prêt à, à changer de vie, parce qu'en fait je me rends compte aussi que la, le milieu politique ne m'intéresse pas du tout et au contraire est en train de me dégoûter de ce que je vois finalement personnalités qu'on voit à la télé qui ne sont pas du tout pareilles finalement quand on les rencontre. En vrai, euh, quand je vois finalement le, le, le niveau euh, l'envers du décor, ouais. l'envers le, du, du décor et puis pas forcément ça, mais la réalisation qui est pourtant euh, communément partagée que pour percer, il faut avoir les dents longues pour euh, pour pouvoir avancer, il faut aussi euh, bah, à un moment donné arrêter d'avoir des idées euh, des idées tranchées. Il faut aussi être capable justement bah, de changer d'idée euh, du tout au tout euh, selon les événements. Et ben bah, euh, tout ça, ça prend corps en fait pendant ces deux ans et je rend, je me rends compte. De, de ce que c'est, et surtout du mal que ça peut faire euh, aux, aux gens, aux français, euh, voilà. Et justement, je sais aussi que ça va me permettre, ça va être le, le, la première pierre qui va me permettre de me réaffirmer en tant qu'individu parce que depuis la présidentielle, je n'arrivais plus à m'affirmer comme euh, comme étant euh, ben, moi, avec mes idées. Et voilà, Là, c'était toujours, euh, ben, qu'est-ce que euh, l'idée de quelqu'un d'autre va donner sur une population Quelle façon de penser, finalement, est compatible avec le mouvement politique ou pas, alors que c'est pas la mienne euh, Voilà, C'est vraiment, euh, euh, finalement, penser l'altérité. Et pendant deux ans, c'est très long. Donc là, c'était le premier geste pour me dire bah oui, là, c'est enfin moi, c'est moi qui prends la décision. Donc, euh, en fait, une fois que j'ai fait mon, ma phase de quelques jours, justement, de repos, euh, conseillé par le médecin, je rédige ma lettre de démission et je le donne à Jean Lassalle. Qu'est-ce qui a été le plus dur, finalement Est-ce que, euh, Est que ça a été de, de, ton, de ton Est ce sentiment de trahison Est-ce que ça a été de perdre ton boulot Est-ce que c'était le regard des autres alors en fait, euh, à partir du moment où justement j'ai fait ce premier acte de poser ma démission, il n'y a, y a rien eu de, de triste, il n'y a rien eu de, de lourd, il n'y a rien eu de difficile. Euh, le plus difficile, ça a été de me récupérer moi, de reprendre du temps pour moi, mais ça m'a aussi permis de relancer des choses comme euh, reprendre des cours de sport, euh, euh, finalement, me recentrer sur un, un, un nouveau métier euh, que, que j'aime et qui, à ce moment-là, me passionnait alors que j'avais aucune expérience, et de, de partir sur une, une auto-formation. Mais le regard des autres pour le mouvement politique, euh, bah, finalement, en fait, je me suis rendu compte que je m'en fichais royalement, parce qu'il y avait des gens très intéressants à l'intérieur, et je ne partageais pas leurs idées au final, donc, euh, donc leur regard euh, m'importait peu là-dessus, sur cette mmh. situation-là. Le regard de la famille a été hyper bienveillant, parce qu'ils voyaient à quel point je souffrais, et donc euh, ils, ils m'ont beaucoup épaulé. De quoi est-ce que tu es le plus fier Je suis le plus fier d'avoir arrêté avant d'être véritablement en burn-out. Et euh, par exemple, donc, euh, ou d'avoir perdu ma copine, ou euh, d'avoir laissé passer des choses dans ma situation euh, familiale que j'aurais, là pour le coup, totalement regretté. Donc euh, d'avoir pris une décision qui certes arrive tard, mais n'arrive pas trop tard. Où il y a encore des choses à récupérer, et où j'ai pu récupérer euh, finalement euh, tout ce que je voulais récupérer. D'accord. Est-ce que tu veux dire un, un mot pour la fin euh... Ben, le, le mot que je pourrais dire, c'est surtout euh, finalement partager cette expérience-là, c'est on peut être mal dans son travail, on peut être mal dans sa vie personnelle, on peut être mal sur tout un tas d'autres plans, même psychologiquement, ça arrive, et ça arrive même dans différentes phases de sa vie, c'est pas parce qu'on l'est pas que ça peut pas arriver, le changement n'est jamais négatif. Et là, je l'ai vécu, j'ai coupé les ponts avec euh, mon travail, avec des personnes finalement que je voyais beaucoup plus que mes amis, et que ma copine et que ma famille, puisque bah, je passais tout mon temps avec eux, et j'ai coupé les ponts avec toutes ces personnes-là, ça a été un changement drastique, euh, je pensais que ça allait être difficile, en fait très vite ça s'est révélé moteur et hyper positif. Donc le changement en, en tant que tel, c'est pas euh, ni une arme, ni euh, justement euh, quelque chose qui doit faire peur, ou qui euh, doit euh, être mystifié euh, en disant « oui, le, après le changement c'est l'inconnu », c'est juste un outil, c'est juste euh, justement le, le déclic qui fait qu'on peut passer à autre chose. Après, euh, la question c'est savoir est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose, et euh, qu'est-ce que c'est que ce autre chose Mais euh, le changement en tant que tel, je pense qu'il faut qu'on le démystifie, parce que c'est juste à un, un moment donné un acte, là moi ça a été l'acte de poser ma démission, mais ça peut être la volonté, à un moment donné, bah, de se mettre au sport, ça peut être la volonté de, de, de tester euh, quelque chose qu'on n'avait jamais fait, un grand voyage, ça peut être, voilà. Et le, le changement, en fait, c'est juste ce, ce premier acte, cette première pierre qu'on pose quelque part. Et, et ça, moi, je vois que bah, pendant deux ans, j'ai hésité à le faire, et ça n'en valait pas la peine, cette hésitation. Parce que c'est juste euh, ce premier acte-là, et en fait, cet acte-là, il n'est pas difficile. Très bien. Merci Merci Raphaël. Ah ben de rien, ça a été un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si le résultat vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également partager ou liker sur les réseaux sociaux. C'était Patrice pour Déséquilibre. Merci et passez une bonne soirée.